Ben bonjour à tous hein, merci beaucoup d'être fait le, de me faire l'honneur d'être là donc euh, je vais vous parler en effet de d'acoustique de musique d'instruments de musique d'harmonie euh, c'est un travail qui présente beaucoup d'aspects mathématiques mais je vais pas tellement insister sur ces aspects mathématiques je vais essayer de vous donner quelques notions et de vous donner quelques images qui permettent ensuite de construire en fait la pensée mathématique parce que rentrer dans le détail finalement, c'est pas euh, le propos quand on n'a que 45 minutes sur un sujet aussi vaste. Donc euh, là, voilà. Le point de départ, c'est peut-être euh, finalement d'avoir une bonne démarche scientifique pour bien poser le problème. Si on parle d'instruments de musique en général, si on est musicien et c'est pas mon cas, ce qu'on fait, c'est qu'on divise en fait les instruments de musique on parle par exemple d'instruments à cordes frottées ou à cordes pincées, frappées, on parle d'instruments à ça peut être par exemple la voix, bien sûr. Ça peut être ensuite des cuivres. Ou des... Et ces instruments vont se distinguer par, euh, finalement, ici, là, ce qu'on appelle la hanche, qui peut être une hanche simple ou une hanche double, ici. Ça peut être des instruments d'un autre type, de type, par exemple, clavier, membrane. C'est ce qu'on appelle finalement des instruments à percussion. C'est des instruments sur lesquels on va taper pour construire une note de musique. OK, mais ça, c'est la distinction qui est réalisée par euh, le musicien, ni le physicien, ni le mathématicien. Ce qu'on peut voir, si on veut essayer de classer les choses, il faut d'abord essayer de voir les points communs. Et les points communs, c'est quoi ben, C'est que les instruments ils font, ils font des notes de musique. Dans tous les instruments, ils servent un phénomène de vibration. Donc on va un peu à ça. Et tous les instruments, en fait, ils ont une taille, qu'on pourrait dire, une taille humaine. Donc c'est voilà, un, une des propriétés des instruments. On peut se poser la question, pourquoi on joue du trombone, euh, du trombone normal et pas du trombone comme ça voilà, ça c'est trop petit pour faire du vrai tout. Ensuite, qu'est-ce qui va distinguer tous les instruments de musique Finalement, qu'est-ce qui va donner leur chaleur, ça va, leur caractéristique Ça va être le matériau qui est utilisé, ça va être la taille, la forme, bien entendu. Et donc, on va avoir une richesse sonore qui, vont être, qui va être différente. On a vu en particulier que la source d'excitation contribuait à cette richesse sonore. À partir de là, les points qui nous intéressent, essentiellement, on a dit qu'il y avait des vibrations. Et les vibrations... Eh ben ça va être un phénomène mécanique. En fait, on va avoir deux types de phénomènes oscillants. On va avoir des vibrations, véritablement, et ça, on va parler plutôt de vibrations de structure, c'est la mécanique du solide. On va parler aussi de vibrations d'ondes acoustiques qui se promènent dans l'air, et ça, ça va être la mécanique des fluides qui va gouverner ces choses-là. Ce n'est pas suffisant. Pour avoir une bonne analyse, il faut s'intéresser également à des, des domaines un peu connexes qui sont les mathématiques, pour pouvoir étudier numériquement, théoriquement, ces phénomènes-là. Également pour pouvoir les simuler, on va avoir tout un travail d'analyse pour pouvoir correctement simuler ces phénomènes-là. On va avoir également des, des, un aspect purement physique, hein, par exemple la physique expérimentale, et puis on va avoir d'autres euh, nouvelles disciplines qui se sont développées au fur et à mesure. Par exemple, le traitement d'image, c'est une discipline purement, en fait, du euh, milieu à partir du milieu du XXe siècle, ou la modélisation, elle, qui est beaucoup plus ancienne. Ce qu'on va essayer pendant ces 45 minutes, c'est de comprendre à partir d'une analyse à peu près scientifique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'abord d'observer, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, de quantifier, et puis ensuite on va commencer à essayer de comprendre comment on peut modéliser chaque phénomène que l'on a identifié. À partir de là, on verra certaines simulations, et si elles sont suffisamment riches, on sera content. Si elles correspondent à ce qu'on attend, elles sont, on sera content. Dans le cas contraire, il faudra reboucler cette démarche jusqu'à obtenir un phénomène qui est qui correspond à peu près à la réalité. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le son? Le son, en général, ce que l'on entend, nous, c'est pas vraiment une pression acoustique, c'est une intensité acoustique. C'est en fait une énergie par unité de surface. Cette intensité, elle est proportionnelle, bien sûr, au carré de la pression et inversement proportionnelle à deux constantes qui sont la masse volumique de l'air et la célérité de l'air. Alors, la masse volumique de l'air, c'est à peu près 1 kg par mètre cube. La célérité du son dans l'air, c'est à peu près 340 mètres par seconde. Ce qu'il faut voir, c'est que si on fait une échelle du son, ce qu'on observe, c'est que la pression, en fait, elle va pas croître de manière linéaire entre le seuil d'audition et la sensation douloureuse. En fait, ce qui se passe, c'est que le son... On est sensible et notre oreille va être sensible essentiellement sur une gamme qui va être une gamme qui sera logarithmique. On va être sensible plutôt à, des, à une échelle logarithmique et cette échelle logarithmique, elle est graduée cette fois-ci régulièrement à partir des décibels. D'accord En fait, le, le, le, les décibels acoustiques, les décibels de l'être humain, ils sont relatifs à une pression de référence et cette pression de référence, elle est de l'ordre de 2 10 puissance moins 5 pascal. C'est-à-dire que le seuil d'audition il est autour de 2 10 puissance moins 5 pascal. Gardez en tête que quand vous écoutez la météo, les pressions atmosphériques elles sont de l'ordre de pascal, de l'ordre de 10 puissance 5 pascal. Ça veut dire que notre oreille elle est sensible finalement à une variation de pression qui est de l'ordre de 10 puissance moins 10 la pression atmosphérique. C'est ça que vous êtes en train d'entendre, d'accord Alors maintenant qu'on a à peu près compris cet échelle logarithmique qui nous permet de graduer humainement le son, et ben, en fait on peut essayer de regarder comment on peut faire des cartes sonores et en général ben on va avoir des sons très forts avec des décibels élevés en bas et ensuite ici des sons qui sont très faibles comme le, le feuillage. Donc on va être sensible bien entendu à cette intensité sonore, on va fort, faible, suivant cet axe. Ensuite on va être sensible à d'autres notions, par exemple grave, aigu. Ici on va avoir un son très grave d'un marteau-piqueur, ici un son aigu d'un avion à réaction. Ce que l'on utilise quand on parle, ça se balade en fait dans cette zone-là. Si je regarde en fait l'échelle du son grave au son aigu, c'est euh, caractérisé par ce qu'on appelle la fréquence. Cette fréquence, elle est comprise dans, pour l'être humain entre 20 Hertz et 20 kHz. Et si je regarde cette nouvelle échelle de fréquence, eh ben, je me rends compte que ici j'ai 125, 250, 500, 1000 Là encore, je n'ai pas une graduation, mais j'ai plutôt en fait chaque fois des multiples. J'ai encore une fois une échelle logarithmique. Donc j'ai une échelle logarithmique en intensité et j'ai une échelle logarithmique du grave vers l'aigu. En fait, nous, on entend un son, on n'est pas sensible uniquement à la fréquence grave aigu, on est sensible à bien d'autres choses. On est sensible bien sûr au caractère long ou court du son, on est sensible aussi au rythme. C'est-à-dire au phrasé. Comment je distingue les mots durant ma phrase. En fait, cette caractérisation, on va la retrouver en musique. Bah, les notes, bah, ça va être les fréquences. Fortissimo, pianissimo. Ça, ça va être des mots qui vont permettre de réguler, en fait, l'intensité de comment on frappe sur, par exemple, le piano, comment, euh, quelle est l'intensité de la note de musique qu'on fait. La durée, il va y avoir des mots caractéristiques qui vont caractériser, en fait, la durée de la note. Par exemple, les gâteaux, staccato, le rythme, ben c'est les croches, les noires, les blanches, c'est ça en fait qui va réguler les, euh, le rythme. Donc en fait, toutes toutes les caractéristiques du son humain, on les retrouve en fait avec un, avec des mots clés qui sont différents dans les notes de musique. Alors, une fois que j'ai vu ça, on, on a vu la première. La, parce on, nous on va se focaliser plutôt sur les notes de musique. Les notes de musique, elles sont elles sont liées à la fréquence. La fréquence, par exemple, quand je parle de 10 Hertz, ça veut dire qu'on a 10 oscillations par seconde. Un phénomène périodique avec 10 oscillations par seconde. Ici, on a des sons qui sont de l'ordre de 125, 500, 4000 oscillations par seconde. Le La, que l'on est habitué d'entendre, le La classique à 440 Hertz, c'est pas une note continue, c'est une note, en fait, ce que vous entendez, il y a 440 oscillations par seconde. D'accord on peut donc maintenant structurer, étudier comment font les musiciens pour structurer les notes de musique. La première chose, c'est qu'ils décomposent les notes de musique en douze échelles, en 12, en 12 valeurs. Sur une gamme, en fait, on va pouvoir passer, euh, on va, sur une gamme de fréquences, on va pouvoir graduer 12 notes, en fait, douze demi-tons, du Do, puis le Ré, puis le Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ensuite. Entre chaque note, il va y avoir des demi-tons, les, les ré dièse, mi bémol et les choses de genre. Ça, c'est sur une gamme de fréquences qu'on appelle, voilà, une gamme. Et ensuite, on peut passer d'une gamme à une autre en multipliant par deux les fréquences. C'est-à-dire que sur une gamme de fréquences, je vais avoir une, une graduation qui est régulière. D'accord Alors que quand je passe d'une gamme à une autre, eh ben, je vais devoir multiplier par 2 le dos que j'ai ici, sa fréquence, je la multiplie par 2, j'obtiens le premier dos de la deuxième gamme, je multiplie encore par 2, donc par 4, celle-là, puis celle-là. d'accord Donc le dos de la quatrième gamme, c'est en fait 2 puissance 3, le dos de la première gamme. 8 fois. Ici, j'ai représenté, sur un petit intervalle de temps, hein, vous voyez, 5 10 puissance moins 2 secondes, eh ben, j'ai représenté... Différentes notes, j'ai représenté le Do qui, qui a 260 oscillations par seconde, le Mi de cette gamme à 327 oscillations par seconde, le Sol 392 oscillations par seconde, 392 Hz. Quand la fréquence augmente, le nombre d'oscillations augmente et donc la période diminue. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je ne veux pas jouer une seule note Vous avez vu que le 440 Hz c'était pas très joli. Si je veux jouer plusieurs notes, si je veux faire finalement ben un accord, L'accord le plus connu, c'est l'accord majeur do, mi, sol. Je joue simultanément ces trois notes do, mi, sol. Si je regarde, on a vu qu'on avait structuré en, en, de manière régulière chaque note. Et finalement, le do qui a 261 hertz, il correspond. Euh, le mi, ça correspond à un do avec une puissance de puissance 1 tiers. Le sol, ça correspond au do avec, euh, avec une, une, une, une, un rapport de puissance 7 douzième. Si je regarde le rapport qu'il y a entre un mi et un do, j'obtiens donc ce nombre-là, qui est un nombre irrationnel, parce que 2 n'a pas, en fait, euh, 2, euh, la racine de cubique de 2, ça n'est pas un nombre entier. Ça euh, n'est pas un nombre rationnel. Mais ce, cette valeur-là, elle est très proche finalement de 1,25, c'est-à-dire de 7, 5 quarts. Le sol, lui et eh il va correspondre, le rapport entre le sol et le do, c'est 2 puissance 7 douzièmes, qui est égal à ce nombre-là, et ce nombre-là, il est très proche de 3 demi. Donc finalement, pour un do, durant cette période-là, j'ai 1, 2, 3, 4 oscillations. Pour un mi, durant la même période, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 oscillations. Et pour un sol, durant la même période, j'ai 6 oscillations. Okay. Quand je vais jouer simultanément en fait ces notes, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer que le motif que j'ai en combinant toutes ces fréquences ici, ça va être le même que celui que j'ai en combinant toutes les fréquences ici et ici. Je retrouve donc un motif qui se répète. Ici, j'ai trois fois le même motif, et je retrouve trois fois le même motif ici. D'accord Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accord do mi sol quand on respecte le ratio 5 quarts et 6 quarts. En fait, on ne respecte pas exactement ce ratio, et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une légère modulation par rapport à ce qu'on pourrait obtenir si on respectait purement les les, euh, les, les ratios 5 quarts et 6 quarts. Tout ça, cette modulation, elle est juste liée au fait que la racine cubique de 2, la racine de 2, en fait, ça n'est pas un nombre rationnel. Et donc on peut pas satisfaire à la fois des échelles logarithmiques et l'échelle en, en, en puissance 2 douzième, que l'on a dans une gamme. Alors maintenant, si je veux étudier ça un peu plus précisément, eh ben j'ai qu'à écrire les équations, ce n'est pas très compliqué. J'ai juste à me souvenir que sinus A plus sinus B, c'est 2 cosinus A moins B sur 2, sinus fois sinus A plus B sur 2. Si je fais ça, par, par exemple, entre un do, do mi et un sol, eh ben j'obtiens en fait cette quantité-là. Ici, j'obtiens, euh, entre un do et un mi, eh ben je vais obtenir cette quantité-là, etc., etc. Étudions par exemple la première chose que j'ai ici. J'obtiens un sinus 5 quarts de Do. 5 quarts de Do, c'est le Mi justement. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est le Mi, mais avec une oscillation à basse fréquence qui correspond au Do divisé par 4. C'est-à-dire, en fait, le Do, mais deux octaves plus bas. Ici, j'ai deux, deux autres notes, et ces deux notes elles sont modulées en fait par un Do trois octaves plus bas. Si je combine ces deux notes-là, ben finalement, j'obtiens en fait à nouveau un, un mi. Alors je refais tous ces calculs-là et je fais sinus du do plus le sinus du mi plus le sinus du do mi sol du sol et je vais obtenir au final cette relation-là. Le, le signal qui correspond à un do plus le signal qui correspond à un mi plus le signal qui correspond à un sol quand je les additionne, c'est-à-dire quand je fais un accord, eh ben finalement c'est un mi avec ici une modulation qui correspond au Do, deux octaves plus bas. D'accord C'est pour ça que cet accord Do, Mi, Sol, en fait, est particulièrement apprécié par les musiciens. Alors, et, regardons en, en, en détail. Le Mi, c'était ce qui était écrit en rouge. En noir, ici, on a notre accord. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien que la courbe noire est parfaitement, euh, est bien synchrone, soit en, phase, soit en opposition de phase, avec la courbe rouge. D'accord c'est ce finalement conforme à ce qu'on obtient ici. Et ce qu'on voit également, c'est une modulation ici avec la, la fréquence du DO divisé par 4. Et quand je regarde le DO en bleu et que je compte 1, 2, 3, 4, j'obtiens exactement la période que j'avais pour mon accord parfait. Alors ça, c'est lié au fait que j'ai imposé des rapports entre les notes 3,5, quarts. 5 en musique, ce pas 3 demi, 5 quarts, c'est 2 puissance 1 tiers et 2 puissance 7 douzièmes. Donc, ça change un petit peu et ça donne, une certaine, euh, c est, c est, ça donne un certain velours à la musique. Mais globalement, on ne va jamais pouvoir respecter ces rapports entiers 5 quarts, 3 demi. Et ça, c'est juste lié au fait qu'on a on veut multiplier par 2 d'octave en octave et qu'on veut avoir des rapports rationnel entre chaque note. Ça ne sera pas possible parce que, justement, deux puissance un tiers est un nombre irrationnel. Donc maintenant qu'on a vu ça, il faut que, ok, les instruments de musique, ils doivent être capables de faire cela. Je suis parti de la musique, j'ai étudié l'accord, et je me rends compte que maintenant je dois construire un objet qui s'appelle instrument de musique et qui est capable de fournir des fréquences qui sont multiples les unes des autres. Les fréquences de vibration. Alors, qu'est-ce qu'une fréquence de vibration On va déjà commencer par regarder ce qu'on connaît de mieux. Ce qu'on connaît de mieux, c'est le système masse-ressort. J'ai une masse, et puis ensuite un ressort. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer et bien, Je vais utiliser le fondamental de la dynamique, la seconde loi de Newton. Et je vais dire que l'accélération fois la masse, c'est égal en fait à la somme des forces qui sont appliquées à ce système. Et les forces qui sont appliquées à ce système, elles s'opposent au déplacement. Donc c'est moins U sont proportionnelles au déplacement avec un coefficient de proportionnalité k. Si j'essaye de trouver des solutions de cette équation différentielle aux, aux, aux ordinaires, et bien en ordinaires, fait, je vais avoir des solutions de cette forme-là. Des solutions justement périodiques, avec une certaine fréquence. Cette fréquence-là, elle est liée à quoi Elle est liée à la raideur du ressort et à la masse de mon système. Par conséquent, une fréquence qui est propre à mon système. Ici, j'ai un système discret et j'ai une seule fréquence, d'accord je peux exciter ce système de la manière que je veux. Euh, je l'excite comme ça ou bien comme ça. Il va toujours osciller à la même fréquence parce que c'est une fréquence propre au système. Par contre, je n'aurai qu'une seule fréquence de résonance. Il y a beaucoup de systèmes comme ça, de systèmes discrets. Et on a bien sûr euh, euh, le pendule. C'est autre, un autre système avec un seul degré de liberté ici, angulaire. Et dans ces cas-là, on a une, une oscillation en fait je peux l'exciter de la manière que je veux, il va toujours osciller à la même fréquence. d'accord C'est lié à la longueur et à la gravité. Alors, en fait, tous les systèmes qui ont un degré de liberté vont avoir une fréquence de résonance propre. Si je prends un système qui a plusieurs degrés de liberté, il va avoir plusieurs fréquences de résonance. Je prends ce système, je le mets en résonance, et j'ai une oscillation, comme ça, voyez Maintenant, je mets en, en, en, en résonance, je vais avoir, alors c'est un peu difficile, voilà, je vais avoir une, une, des oscillations plus rapides, d'accord Donc en fait, quand j'ai plusieurs degrés de liberté, je vais avoir, si j'ai 10 degrés de liberté, je vais avoir 10 fréquences propres. Mais ces fréquences propres, elles sont pas forcément multiples les unes des autres. Donc ça correspond pas vraiment à ce que je voulais avoir. ce que je disais, les fréquences propres ne sont pas intrinsèquement harmoniques avec ce... ce ce rapport rationnel. Alors, il faut peut-être aller un peu plus loin, et plutôt que d'étudier un système discret avec des dérivés euh, ordinaires en temps, eh on va étudier un système continu. Un système continu, c'est finalement, typiquement, ben l'air. Et dans l'air, si je mets un haut-parleur, eh ben je vais avoir en fait une onde qui va se propager. Qu quelles sont les caractéristiques de cette onde ben, bien sûr, en fait, elles sont, elle est liée à la pression. Quand j'ai beaucoup de particules, la pression est forte. Elles sont liées également à des déplacements. Ces déplacements, ils sont très petits. Vous voyez, en fait, quand vous suivez une particule, la particule, elle se déplace pas. Elle fait juste elle ne fait que osciller. Elle oscille à une certaine fréquence, et donc elle a une certaine période. Mais quand j'étudie maintenant ce système continu, j'observe un autre phénomène qui saute aux yeux. Ce phénomène qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une nouvelle grandeur caractéristique. Cette grandeur caractéristique, c'est la longueur d'onde. D'accord? Donc. Dans un système discret, je n'avais que les fréquences. Ici, maintenant, j'ai une fréquence et j'ai une autre grandeur caractéristique qui est la longueur d'onde. Ces deux grandeurs-là, elles sont sûrement liées. Étudions plutôt un tube comme ici et je ferme intégralement ce tube. Dans ces cas-là, les particules qui sont sur le bord ne peuvent pas se déplacer. Le déplacement au niveau des extrémités doit être nul. Par contre, ce qu'on observe, si par exemple j'étudie cette particule-là, celle-là, je vois que son déplacement est très important. Hop. Donc il y a des endroits où le déplacement est nul, par exemple ici, et des endroits où le déplacement est très important. Le déplacement n'est pas uniforme. Il y a des oscillations en fait, que bien sûr on a vu, mais finalement, tri le déplacement au cours du temps je me rends compte que j'ai des oscillations périodiques, c'est justement cette longueur d'onde. On retrouve donc exactement ce qu'on avait dit dans un tube fermé. Dans un tube fermé, je vais retrouver des fréquences, des périodes, un sur la fréquence et des longueurs d'onde. On a donc des phénomènes sinusoïdal à la fois en espace et en temps. Je peux étudier d'autres phénomènes comme ça D'autres milieux continuent, même à un seul degré de liberté. Je vais avoir par exemple, si j'étudie une corde, ben cette fois-ci je vais regarder le déplacement transverse. Je vais avoir à nouveau des longueurs d'onde, ici par exemple vous voyez une longueur d'onde, et puis en fait des périodes. Il faut insister sur le fait que dans ce, pour le tube fermé comme pour cette corde, on a imposé des conditions limites très précises. On a imposé en fait, par exemple pour cette corde que la corde était fixée aux deux extrémités. Si bien que si je veux avoir une, une, une sinusoïde qui respecte ces conditions limites, j'ai un nombre fini de sinusoïdes. J'ai un nombre fini de sinusoïdes, mais je ne peux pas. Mais Ce nombre n'est pas continu. J'ai que certaines longueurs d'onde qui sont disponibles. Ces longueurs d'onde, en fait, doivent être euh, en, en rapport entier avec le, le double de la longueur de ma corde. Ici, la longueur d'onde, c'est. Est, elle est égale à deux fois la, la longueur de la corde. Ici, la longueur d'onde, c'est une fois la, la, la longueur de la corde. Ici, la longueur d'onde, elle est deux fois plus petite qu'ici, et c'est donc euh, la moitié de la longueur d'onde. D'accord Si je regarde un peu plus précisément ces simulations, je vois que quand la longueur d'onde est très importante, ça oscille lentement. On va donc avoir un son qui est grave, parce que la fréquence est basse. Ici, quand la longueur d'onde est petite, on va avoir des oscillations très rapides. Et par conséquent, il va y avoir finalement des fréquences très élevées. En fait, on peut aller même plus loin que ça quand on développe les équations, on peut se rendre compte que le produit longueur d'onde fréquence est égal à une constante. Et cette constante, c'est la célérité des ondes dans la corde. Si je compose cette quantité-là avec celle-là, apparaît un phénomène magique, celui-là. Si je, étant donné que pour chaque fréquence, pour chaque mode de vibration, j'ai le produit longueur d'onde fréquence qui, est, qui doit être constant, eh ben finalement, le rapport entre la fréquence et le, le numéro de la fréquence est lui-même constant. Si bien que chaque fréquence est finalement reliée aux autres par un nombre rationnel. C'est exactement ce que je voulais pour avoir une structure qui me fournissait un son harmonieux. Et c'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de cordes dans les instruments de musique. Ils sont harmonieux. Là, je donne les valeurs explicites en fonction de la corde, une fois que j'ai résolu les équations de la corde, et je vois que ces fréquences, chaque fréquence, est un multiple, en fait, d'un entier, est inversement proportionnelle à la longueur, et elle est proportionnelle à la racine de la tension de la corde et de la masse par unité de longueur. Ces travaux-là étaient déjà observés par Pythagore, et c'est à partir de là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une relation d'harmonie à travers les notes, et en fait que chaque note harmonieuse était associée finalement à des grandeurs caractéristiques de la longueur, le double, le quadruple, etc. Cette, cette chose-là, on l'observe bien sûr pour une corde, c'est ce qu'on vient de voir, mais on va l'observer pour beaucoup d'autres structures. Une structure, c'est quoi C'est un milieu continu qui a des bords. C'est par exemple un tube, on l'avait vu auparavant dans le cadre du tube fermé. C'est le cas aussi des tubes ouverts, un tuba. Ou bien, c'est le cas des membranes, comme dans les tambours. D'accord Toutes ces structures-là se mettent à vibrer avec un rapport de fréquence qui est rationnel par rapport au fondamental. Et donc, elles vont être utilisées pour faire des notes de musique harmonieuses. Est-ce que l'histoire s'arrête là Non, parce qu'en général... On n'arrive pas à exciter un seul mode. Ce qu'on fait, c'est qu'on excite à la fois ce mode-là, celui-là, celui-là, celui-là. On, on a du mal à exciter un seul mode, surtout quand on joue rapidement. Quand je somme ce mode-là, plus celui-là, plus celui-là, j'obtiens cette... Euh, quand je. je voilà. Ici, vous avez exactement la, euh, le même mode que là. Maintenant, je somme celui-là, plus celui-là, et je vais obtenir cette chose-là. Maintenant, je somme celui-là, plus celui-là, plus ce mode-là, et je vais obtenir ce qui est ce qui est ici. Et on voit en fait qu'une onde se met à se propager. Donc, quand je somme mes modes, avec des fréquences chaque fois différentes, et eh ben, finalement, eh ben, on va avoir une onde qui va se mettre à se propager. Quand on excite une corde, eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Quand j'excite une corde, eh bien finalement, il y a une onde qui se propage. Cette onde-là, elle, elle me donne une information très intéressante. Hop, je vais essayer de... Hop, hop. Voilà. Tout simplement, quand vous voyez ça, vous devez savoir que finalement, on a excité plusieurs modes, plusieurs harmoniques de ma corde. Ce travail de Fourier, on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut se dire que n'importe quel signal va pouvoir être interprété de la sorte. C'est-à-dire que si j'ai un signal, comme par exemple le signal rouge, en espace ou en temps, quel que soit l'abscisse, eh je vais pouvoir lui-même le décomposer en différentes harmoniques. Le décomposer dans le monde en fait des fréquences. C'est ce qui est fait ici. Vous voyez que ce signal-là, Finalement, ça n'est rien d'autre que la somme de plusieurs harmoniques. Et je vais pouvoir regarder l'amplitude de chaque harmonique et le tracer sur un graphe distinct, orthogonal. C'est une autre représentation, mais elle est, par elle est parfaitement complète. C'est la représentation de Fourier. D'accord Donc finalement, quand vous jouez une note de musique sur votre corde, vous, vous excitez plusieurs harmoniques avec des amplitudes distinctes. Si je fais une transformation du son qu'on obtient quand on joue une seule note, on n'obtient pas ça, mais presque. Alors, pourquoi Voilà, je vais, vais d'abord faire une petite expérience. Ici, vous entendez un son pur. Vous entendez un son pur et on a mis du sable sur une plaque. Bon Au début, c'est aléatoire. Et puis, au bout d'un moment, la plaque se met à rentrer en résonance. Et paf, quand elle se met en rentrée en résonance, il y a des endroits où il n'y a pas de déplacement, le sable va rester. Il y a des endroits où le déplacement est très important, le sable ne reste pas. On retrouve finalement les ventres et les nœuds qu'on avait sur la corde, mais cette fois-ci en 2D. Et qu'est-ce qu'on va voir Ben on va voir la succession en fait de ces fréquences. La fréquence, elle augmente petit à petit de manière linéaire. Bon, c'est pas agréable un hein, son pur, hein. vous voyez C'est pas ça qu'il faut. Ok. Et là, j'ai un mode. Là, j'ai un autre mode. Un autre mode. Un autre mode. Vous vous rendez compte Je tape pas du tout en cadence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la succession des fréquences de résonance, la succession des modes, n'est pas périodique. Parce que sinon, j'aurais fait tac, tac, tac, en cadence. Et je ne l'ai pas fait. Une plaque, ce n'est pas une membrane. C'est en fait quelque chose qui n'est pas harmonique. D'accord On retrouve bien ça. Les modes se succèdent, mais pas de manière régulière, pas de manière cadencée. Et au fur et à mesure que la fréquence augmente, il y a de plus en plus de modes. Cette expérience-là, on l'a faite juste l'année dernière avec des étudiants de modélisation du master. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible. Ok, on arrête, parce que ça fait un peu mal. Hein. Alors pourquoi cette expérience-là C'est une expérience qui a été développée par Schladni en 1700 et quelques. Et en fait, on peut continuer à étudier ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ces motifs de résonance, ils dépendent de la taille, comme les instruments. Ils dépendent de la forme, comme les instruments. Ils dépendent en fait du matériau. Si je change... Si j'ai la même taille mais que je change la forme, eh bien je vais avoir des motifs différents. Ça on s'y attendait, mais je vais avoir des fréquences qui vont se succéder différentes, d'accord ce, ce qui est important à voir, c'est que ici on retrouve les mêmes motifs de Schladni pour un, euh, un, un, un, un ventre de, de guitare, et vous voyez bien que 185, quand je le multiplie par deux, on n'obtient pas 287. Et on continue comme ça. Il n'y a pas en fait. Ces fréquences-là ne sont pas en fait des fréquences harmoniques. Contribuent pas à avoir un joli son. En fait, si, mais pas vraiment. On peut faire bien sûr des mesures expérimentales, on peut faire aussi des simulations numériques. On retrouve ici les fréquences que j'avais données, elles sont légèrement différentes parce que j'ai plus le ventre ici, j'ai plus le trou. Donc les fréquences sont différentes, on change les conditions limites, on change les fréquences de résonance. Alors, donc les plaques... Les, les plaques, les poutres même, ne sont pas en fait des structures harmoniques. Et on ne va pas les retrouver en fait chez euh, dans les orchestres de, de musique. Il n'y aura pratiquement pas de plaques. Il n'y aura pratiquement pas en fait de poutres comme source d'excitation. Il y a quelques exemples, euh, il y a quelques contre-exemples. En particulier, par exemple, le marimba, qui est une forme de xylophone améliorée. En fait, quand on dit que les structures ne sont pas harmoniques, ce que ça signifie, c'est que si, mais on a dit aussi que ça dé, dépendait en fait de la forme. Si je change ma poutre qui était au début toute droite, et que je lui donne une forme un peu particulière, je peux me débrouiller pour que la fondamentale, la première, deuxième et troisième harmonique, soit à peu près avec un rapport euh, rationnel propre. Et c'est ce qui est fait ici. Vous voyez, on a un peu incurvé la, la, la poutre de marimba, histoire d'avoir le fondamental et les quelques harmoniques suivantes, en fait, qui sont multiples les unes des autres. Ici, vous voyez un spectre d'une plaque, bien rectangulaire, et vous voyez que les fréquences ne sont pas les multiples les unes des autres. Alors, à quoi va servir, en fait, les plaques dans les instruments de musique, parce qu'il y en a quand même pas mal? Eh bien, ça va servir à deux choses. D'abord, caisse de résonance, on va for faire des tubes, on va faire des caisses avec ça, et puis on va rayonner, en fait, le son. Pourquoi? En fait, quand, quand, on fait, quand on étudie la propagation du son dans l'air, eh ben, il va y avoir un phénomène c'est exactement la même chose qu'une vibration. C'est-à-dire qu'on a euh, une constante qui est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Mais je n'ai pas de condition à l'extrémité, si bien que toutes les longueurs d'onde sont possibles. Et étant donné que j'ai une constante ici, ça veut dire que j'ai toutes les fréquences possibles. Avant, j'avais un spectre qui était discret, avec certaines valeurs non nulles. Ici, j'ai un spectre qui est continu. Toutes les fréquences sont possibles dans l'air, à partir du moment où j'ai pas de cavité, où le milieu est ouvert. Alors, c'est bien parce que ça veut dire que l'air va pouvoir faire propager toutes les fréquences que je fais, celles qui sont jolies comme celles qui ne sont pas jolies. Par contre, ce n'est pas super bien parce qu'en général, on n'a pas un milieu indé comme ça. On a plutôt un milieu à, à, à dimension 2, comme une corde qui vibre. Et donc, c'est un cylindre qui vibre. Donc, ça, ça va être un problème plutôt cylindrique ou un problème carrément à dimension 3. Par exemple, ici, quand je fais vibrer ces deux lames, en fait, ben, l'énergie que j'ai, elle va se propager, et elle va se répartir, en fait, sur tout le, le pourtour d'une sphère qui va grandir. Si bien que finalement, l'énergie va dépendre en fonction du rayon de la, de la sphère, en énergie initiale, divisée par 4 pi R2, la surface de ma sphère. D'accord? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je m'éloigne de mon diapason, ben, en fait, l'énergie acoustique décroît énormément en 1 sur R2. C'est pour ça que vous entendez pas vraiment, surtout ceux qui sont loin, vous n'entendez pas vraiment le son que je viens de mettre ici. Alors, il faut essayer de contrecarrer ce phénomène-là, parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui propagent ben, dans une, dans, comme un, comme un, un, un objet euh, ponctuel, du genre celui-là. Vous entendrez pas grand-chose, vous hein, voyez Parce que l'énergie acoustique, elle se propage le long d'une sphère, sur une sphère. Alors, ce qu'on va faire, c'est voir qu'on va coupler finalement, cette source acoustique, on va la coupler avec une plaque. Et dans ces cas-là. D'accord? C'est le principe. Et c'est le principe du diapason, en fait. Le diapason. Là, vous l'entendez bien. C'est le principe, en fait, du chevalet. La corde de guitare, elle repose pas n'importe où. Elle repose sur un chevalet qui est lié à la plaque de la guitare, qui rayonne. Et le mec qui joue de la guitare, il se met pas comme ça, il se met en face de vous. Parce qu'en fait, la plaque, elle va rayonner vers vous. D'accord C'est ce principe-là. Il y a d'autres choses qui vont faire que l'énergie, en fait, va décroître. Une des raisons, il y a deux raisons principales. La première, c'est que les matériaux, ce ne sont pas des matériaux homogènes, comme dans les équations qu'on traite en général. Ils sont légèrement hétérogènes et donc il va y avoir une dispersion de l'énergie de la grande échelle vers la petite échelle. C'est ce qu'on appelle un amortissement spatial. Donc, l'onde qu'on va propager le long de la corde, eh ben, au fur et à mesure, en fait, il va y avoir une diminution de l'amplitude de l'onde au fur et à mesure de la propagation. Il y a un autre type de conversion d'énergie, c'est une dissipation visqueuse, c'est-à-dire que l'énergie mécanique qu'on avait introduit au système, eh ben, elle va être convertie en énergie thermique. Et là, on va avoir exactement la même chose, sauf que l'axe des abscisses, ici, c'est le temps. C'est une dissipation en fonction du temps, cette fois-ci. Qu'est-ce que ça va introduire au niveau de mon, mon instrument de musique C'est que mon, ma jolie corde, au lieu d'avoir un joli spectre bien discret, eh ben, elle va avoir un spectre qui a, malgré tout, qui est légèrement continu avec des fréquences un peu plus larges. Et ça, c'est pas mal, parce que vous aviez bien vu que des fréquences pures, ce n'était pas très agréable. Et finalement, cette largeur-là, c'est celle qui fait que le son est plus moelleux, d'accord C'est la touche, ok Donc c'est pas vraiment gênant. Euh, je, je crois que j'ai oublié un truc, mais je pense que on va dire que c'est bon. Alors maintenant qu'on a vu tous les, les, on a vu à peu près. Les éléments principaux de l'instrument de musique, on a vu comment on pouvait créer, qu'il fallait créer des sons harmonieux avec des rapports entre les fréquences. On avait vu que ça n'était pas possible, qu'en général, qu'on excitait une fréquence, à cause de la transformée de Fourier, on excitait aussi plusieurs autres fréquences, les harmoniques de la structure. Ça, c'est finalement notre résonateur qui va sélectionner certaines fréquences. Une fois qu'elles vont être sélectionnées par le système de type corde, eh on va avoir une radiation par le système de type plaque. Maintenant, il faut s'intéresser peut-être à la manière que l'on a de fournir la source. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que je je vous ai jamais parlé de l'amplitude. C'est parce que les équations qui permettent de gouverner ce phénomène-là, en fait, elles sont linéaires. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de regarder, en fait, l'amplitude. Un mode, il est défini à une amplitude près. Par contre, si je regarde vraiment l'excitation, en fait, d'une, d'une structure, ça, ça va dépendre, en fait, de l'amplitude. Regardez. Ici, j'ai un cas tout classique, c'est-à-dire où j'excite, en fournissant de l'énergie en termes de conditions initiales, une structure qui se met à vibrer, mais ensuite elle reste libre. On a donc des fréquences qui vont être correctement, bien harmoniques, comme on veut. C'est la vibration telle que qu'on a vue auparavant avec les cordes, avec les membranes. Par contre, il y a d'autres systèmes qui sont excités de manière très différente. C'est ce qu'on appelle les oscillations auto-entretenues. Un premier exemple, ici, vous voyez une hanche de clarinette. Et ce qu'on est, ce que fait le musicien, il impose une pression qui est constante dans la bouche. Donc il a une excitation qui correspond à une constante. Et malgré tout, le se met à osciller de part et d'autre. Comment, à partir d'une équation linéaire, je peux introduire une constante d'un côté et avoir quelque chose qui oscille de l'autre? Ça n'est pas possible. Ce qu'il va falloir, c'est tout simplement introduire une non-linéarité au niveau de la source, c'est-à-dire au niveau de la force excitatrice. Cette non-linéarité ici, elle est liée en fait à, le, à la viscosité en fait de, de, de l'air. Ça c'est pour les instruments avant. On a une autre un autre type de linéarité très intéressant, même si je pense que ceux du fond vont rien voir du tout, c'est la non-linéarité qui est présente ici. L'archer, quand il, quand il frotte le long de la corde, au début la corde adhère, mais au, dé... au bout d'un moment, la déflexion est tellement importante que la corde décroche, et puis à nouveau, la corde adhère, et elle décroche, et elle adhère, elle décroche. On a introduit donc en fait un phénomène qui est périodique, mais avec deux physiques, une d'adhérence et une de frottement. Et c'est comme ça que sont excités les instruments à corde frottée. Et ça encore, on va voir, un... ça va être un phénomène qui sera non linéaire voilà euh, finalement on a bientôt fini c'est à dire que qu'est ce qu'on a fait on a fait le tour de la chaîne acoustique on a vu que les instruments de musique ben, c'était une source de, de une source acoustique que l'air jouait un rôle de transmetteur que l'oreille jouait le rôle d'un récepteur on avait vu que ben finalement on avait une un, une, une quantité qui était fondamentale c'était le rapport entre la, le fait que la célérité, la vitesse d'une onde acoustique était égale au produit entre la longueur d'onde et la fréquence, la vitesse, je vous avais dit que c'était de l'ordre de 350 mètres par seconde. Et pour une fréquence de l'ordre de 440 Hertz, eh bien finalement, ça, ça c'est de l'ordre de 400, et ça, ça vaut à peu près 400. Donc j'ai 400 ici, 400 ici, ça veut dire que la longueur d'onde, c'est de l'ordre de 1. Bon, ça explique tout simplement pourquoi les instruments de musique, ils ont une taille qui est humaine, voilà parce qu'en fait ils excitent des fréquences qui sont de l'ordre de des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de la longueur d'onde euh, de l'ordre de la longueur d'onde du la et donc euh, du mètre. On avait vu on voit que les instruments de musique leur rôle c'est pas uniquement de sélectionner certaines fréquences et de de, ben, de faire plaisir à l'auditoire et donc on va construire une onde quasiment plane en introduisant des tables, des pavillons, des tables d'harmonie et il faut avoir des fréquences mélodieuses, un son mélodieux, et il faut donc d'abord avoir des fréquences, des vibrations de structure, et pas n'importe lesquelles, des vibrations de type corde, membrane, air. C'est elles, en fait, qui vont nous permettre d'avoir des fréquences euh, harmonieuses entre les différentes euh, modes. Voilà, j'ai oublié une personne, la personne importante, c'est le musicien. Ce musicien, c'est un, un élément clé, en fait, dans... dans, dans dans l'instrument, parce que c'est lui qui fait que le son est joli ou pas. Parce que si moi je joue, ça marche pas. Donc le musicien, finalement, il va interagir entre la, avec la source, le résonateur et le rayonnement. Et, et il, va y avoir, il va effectuer finalement ce euh, une, une analyse avec une rétroaction entre ces trois éléments. C'est-à-dire à travers euh, le musicien, ce qui se passe, c'est tout simplement un phénomène de, de, de rétroaction d'un système couplé. Ça, c'est des choses qui vont apparaître dès qu'on va faire de la simulation numérique. Voilà. Je te remercie. Donc là, je vais finir par trois, euh, quatre idées. C'est que ce que je vous ai raconté, ça reste de la vulgarisation. Donc il y a des approximations qui sont nécessaires quand on veut expliquer les choses. Et donc il faut quand même se méfier de ce genre de, de présentation, de vulgarisation. Il faut savoir à quoi elles sont liées. C'est, Ce n'est pas de la science, c'est de la vulgarisation scientifique. Je pense que c'est bien de, de conclure.